pour les ruminants, c'est-à-dire tout ce qui est vache laitière. Donc mon métier consiste à aller voir les éleveurs et à trouver l'interface entre les fourrages qu'ils produisent sur leur exploitation et leurs animaux et donc euh, calculer leurs rations, faire les équilibres alimentaires et proposer les produits qui correspondent au mieux à, ces, à leurs besoins. Even est fabricant et commercialise euh, tous les produits donc qui sont nécessaires pour un éleveur laitier pour produire au maximum le lait par rapport à ses objectifs. Alors mon parcours, c'est un BTS technico-agricole qui s'appelait TAGE à l'époque, Technique agricole et gestion de l'entreprise, à l'IREO à l'ISNAVA. Dans le métier de technico-commercial, il y a deux, deux noms. Il y a la partie technique et la partie commerciale. Donc il y a des moments où on est plus technicien et des moments où on est plus commercial. Donc ce qui est intéressant, ce que j'aime dans ce métier-là, c'est une certaine autonomie, euh, une liberté d'organiser le travail, euh, et des rendez-vous qui ne sont jamais les mêmes. On verra des exploitations qui auront des objectifs intensifs, on verra des gens qui sont plus cool. on aura des moments qui seront plus faciles, et puis dans la saison, ça va évoluer beaucoup. Donc euh, on ira aussi dehors, on ira au contact des animaux, au contact d'une population qui est souvent motivée, et chez qui il peut y avoir des... Des, des besoins très différents donc on ne sait pas de quoi va être fait le rendez-vous suivant